Hey hey Tu veux éviter l'épuisement émotionnel Alors voyons quatre réactions que tu fais et qui foirent cet objectif dans ton cerveau. Moi c'est Uliana, psychologue cognitiviste, et ici tu peux trouver des idées scientifiquement étudiées qui aident à vivre en harmonie avec tes émotions. Du coup je te dis bienvenue sur la chaîne YouTube dans les cerveaux d'une psy. Commençons par voir comme d'habitude ce qui se passe avec tes neurones quand tu arrives à l'épuisement émotionnel. Et si tu es juste intéressé par la partie « ce qu'il faut faire pour euh, l'avoir », je te conseille de sauter dans cette partie de la vidéo. L'étude menée à l'université de Leipzig a montré que les personnes diagnostiquées avec le burn-out ont les cerveaux qui ne marchent pas comme les autres. Dans une expérience, deux groupes de personnes avec et sans burn-out ont regardé des photos avec des visages exprimant une émotion neutre, positive ou négative. Et la consigne était de soit maintenir, soit d'amplifier, soit de diminuer l'émotion en question. Les résultats ont montré que les personnes diagnostiquées avec le burn-out avaient plus de mal avec la réduction de l'émotion négative. Et cela est dû au fait que le stress chronique et prolongé a changé la structure de leur cerveau. En fait, l'analyse avec l'IRM a montré qu'ils avaient des amygdales plus grandes en taille par rapport au groupe normal. Et tu te souviens que les amygdales sont impliquées dans l'émotion de la peur du coup, une plus grande taille des amygdales signifie plus d'activation, signifie plus d'émotions ressenties. L'étude a aussi montré qu'il y avait moins de connexions entre les amygdales et le cortex préfrontal médian. Ces derniers sont impliqués dans ce qu'on appelle les fonctions exécutives, qui te permettent de faire de bons choix, d'être concentré ou d'aller au bout de tes actions. Et moins de connexions signifie bah, que tu t'en sors pas tip-top avec toutes ces choses de quotidien. De plus, l'IRM a montré un amincissement de la matière grise dans le noyau codé c'est-à-dire qu'il y avait moins de neurones dans cette partie du cerveau, sachant que le noyau codé te permet d'initier et de maintenir des comportements adaptés dans le temps par rapport à ce qui se passe autour de toi. Mais aussi, les RM ont montré une usure anormale de neurones dans l'hippocampe, qui est responsable pour la mémorisation. Bref, tu as compris que le burn-out te bouffe le cerveau. Et maintenant, je te propose de voir 4 réactions qui augmentent tes chances d'avoir l'épuisement émotionnel. Premièrement, tu dois viser la perfection et pas le progrès. Parce que les études montrent que les perfectionnistes fixent des objectifs plus élevés par rapport à leurs ressources du moment, et cela te permet d'être tout le temps insatisfait et dessus de soi. Deuxièmement, tu dois privilégier la solitude et l'isolement social. Surtout, ne développe pas des attaches avec ton entourage, parce que d'après les recherches, avoir des liens sociaux permet de bénéficier de soutien affectif, et ce qui t'aide à évacuer plus vite des émotions désagréables, sauf qu'on ne montre pas ces émotions comme ça, hein? c'est un signe de faiblesse, et il faut savoir les gérer tout seul. On est bien d'accord. Troisièmement, les besoins des autres passent avant les tiens. Dire non signifie que tu es impoli et égocentrique. Du coup, tu dois toujours accepter les requêtes externes et proposer ton aide même si on ne te demande pas. Parce que le monde ne peut pas être sauvé sans toi. Et enfin, il faut toujours être en action. Yoga, méditation, exercice de respiration, tout ça c'est pour les fainéants qui ne veulent pas transpirer. Ah, et quand tu fais ton loisir, surtout n'oublie pas de penser à tous tes problèmes. Parce qu'il est bien connu quand tu décroches jamais, bah, ça te permet d'être tendu et agité. Et il est bien connu qu'on ne trouve pas de solution quand on est chill et relax. Bon, tu aurais dû remarquer que je n'ai pas fait des vidéos à temps. Et c'est parce que j'étais épuisée émotionnellement avec les déménagements de ces dernières semaines. Avec le stress du au chamboulement de mes repères externes, je suis tombée dans tous les pièges que j'ai mentionnés plus haut. Parce que je voulais que les choses, les, choses, les choses marchent parfaitement du premier coup dans mon nouvel appartement. Je n'ai pas demandé suffisamment d'aide, je n'ai pas diminué mes activités sociales, et pendant que je lisais mon petit roman, j'ai continué à penser que « Ah tiens, il me manque une casserole, il faut que j'amène une commande à la déchetterie ». Bref, j'ai tout fait pour m'épuiser émotionnellement. Du coup, une conclusion que je tire de cette expérience est que si tu te sens épuisé émotionnellement, c'est peut-être pas la situation externe qui en est responsable, mais ta manière de l'aborder. Du coup, je te laisse avec une petite question pour la réflexion quelles sont les choses qui favorisent ton épuisement émotionnel et ce que tu fais pour l'éviter Moi, on se retrouve dans trois semaines, j'espère, dans une nouvelle vidéo. Et en attendant, je te souhaite de continuer à viser les progrès et pas la perfection. À très bientôt. Ciao, ciao.